Le calendrier de l'Avent 2016 de Totti Pies. Jour 5 Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal correctionnel est de bonne humeur. Il demande aux prisonniers Quels sont les faits qui vous sont reprochés On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt mais n'est pas un crime ça Et comment ça, trop tôt Enfin, avant que le magasin n'ouvre